Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de deck la saga du dragon blanc aux yeux bleus Allez c'est parti on nous semble plus tarder on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans Même si bon c'est écrit à l'arrière hein, vous allez me dire vite, vite écrit à l'arrière Alors qu'avons-nous qu Qu'avons-nous Qu'avons-nous Donc nous avons le début du deck Avec euh, bien évidemment le dragon blanc aux yeux bleus devant hein, Parce que sans quoi ça ne serait pas euh, le début du dragon blanc aux yeux bleus euh, Oh Ok, le livret de guide officiel, mais euh, ma quoi. Celui-là, il est beaucoup plus gros que ce que j'avais avant, ça va être cool. Euh, ok, euh, comment jouer, version simplifiée. Et un magnifique petit terrain de, de chez Darty. Non, Oh oui, voilà, il est joli. On même pour un terrain, euh, on va dire, basique, il est joli. Du coup, c'est parti. On va voir un petit peu ce magnifique deck. Nice Ok. Alors, nous avons un magnifique dragon blanc aux yeux bleus. Hein, en ultra. Le dragon argent aux yeux azur. Hein. Donc, le monstre synchro du deck. Qui va en fait donner vraiment toute la puissance du deck. La demoiselle aux yeux de couleur bleue. Un sanctuaire du dragon, en rare aussi. C'est pas plus mal parce qu'un sanctuaire du dragon, ça <rire> c'est très utile pour le deck Blue Eyes. Alors, Drago Lapin. Alors, monstre normal, dragon alexandrite, un euh, monstre à 4 étoiles qui a 2000 d'attaque, c'est-à-dire pour un monstre normal, c'est plutôt balèze. Le dragon étincelant, hein, monstre à 1009, pareil, plutôt balèze. La sentinelle de la cloche, monstre à 2000 de défense pour une étoile. Le chevaucheur des vents de tempête, donc un syntoniseur pour pouvoir justement, enfin, la syntonisation, obtenir le dragon poussière d'étoiles. Le dragon orage ténébreux, monstre Gémeaux, dragon Gémeaux. Le planeur de Kaiser, pareil qui est un classique dans le deck, euh, Bouaï généralement. Dragon Erratic de Tefnuit. Le dragon Mirage, je ne connais pas des masses en fait. Le dragon Mirage, le dragon Mirage est un peu spécial. Durant la battle phase, votre adversaire ne peut pas activer de carte piège. C'est intéressant. Ça peut être un, un monstre qui va pouvoir contrer. Un... Dragon divin Apocalypse. Ah, c'est moi qui ne sais pas lire. Apocralypse, un dragon divin à la pierre blanche légendaire, hein, qui permet d'aller chercher un dragon blanc depuis le deck. Le Kaibaman, qui permet d'invoquer directement le dragon blanc si le Kaibaman est sur le terrain en le sacrifiant. La prophétie de la création, le monstre magicien. Kaiser Hippocampe, hein, qui permet d'être sacrifié pour invoquer un, un dragon blanc du bleu puisqu'il peut être utilisé comme deux monstres de type lumière, un dragon blanc et un monstre de lumière. L'ange de loyauté, L'ange lumineux. Euh, deux anges lumineux, pardon. Le hurlement d'argent. Donc, euh, ciblez un monstre normal de type dragon dans votre cimetière et invoquez spécialement le flourgissement de destruction qui permet, de, si on a un dragon blanc aux yeux bleus sur le terrain, de détruire tous les monstres directement. L'écrasement destructeur qui va détruire une carte magique. Euh, le battement d'El géant. Alors, renvoyez un monstre de type dragon de niveau 5, minimum niveau 5, que vous contrôlez à la main. Et si vous le faites, détruisez toutes les cartes magie piège sur le terrain. Transaction donc, on défausse un dragon blanc aux yeux bleus. Et on pioche deux cartes, la carte de l'harmonie, donc on défausse un monstre synthoniseur dragon avec maximum 1000 d'attaque et on pioche deux cartes. Le cadeau de l'éléphant blanc, donc pareil, on envoie un monstre normal, euh, au cimetière, et on pioche deux cartes. 1 pour 1, envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, Ok, spécialement un monstre de niveau 1 dragon depuis votre main ou votre deck. D'accord, celle-ci si je ne la connaissais pas par contre. Monster Reborn, tactique draconienne, bourse des âmes. Épée de révélation de la lumière, donc des épées de lumière révélatrice. Contrôleur d'ennemis, donc là on peut choisir un des deux effets. Je crois qu'il y en a un qui fait passer le monstre, cible un monstre recto contre ça change la position de combat. Voilà, et un qui permet de sacrifier un monstre, cible un monstre recto contre votre adversaire jusqu'à une phase. Prenez le contrôle de la cible. Voilà. Qui est une carte assez sympa et qui est pas mal jouée dans sur du Link d'ailleurs. Euh, Château des âmes de dragon. Alors Cette carte, je ne la connais absolument pas. Une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre de type dragon depuis votre cimetière, puis cibler un monstre que vous contrôlez jusqu'à la fin de phase, il gagne 700 d'attaque. Après que cette carte ait quitté le terrain ou que le monstre n'est pas affecté par des effets de carte. Dans cette carte, face recto sur le terrain et au cimetière, vous pouvez cibler un de vos monstres de type dragon banni et invoquer spécial. Ok Ok Je ne savais pas qu'il permettait de chercher le monstre banni. Ok, nice. Tant que je suis où la chaîne démoniaque, euh, pareil, un classique. Hein. Activer cette carte en ciblant un monstre à effet sur le terrain et ses effets sont annulés. Et aussi, il peut pas attaquer. Donc voilà, Kunai chaîne qui permet donc soit de... de, si un monstre attaque, de le faire passer en mode défense, soit d'augmenter son attaque de 500. Le concentrateur de dommages. Euh, lorsque vous recevez des dommages de combat, défaussez une carte invoquée spécialement un monstre avec une attaque inférieure ou égale au monstre de, euh, de combat, au euh, que vous avez reçu quoi en gros, l'appel d'être hanté qui peut aller chercher un monstre le cimetière de l'invoquer, et le dispositif d'évacuation obligatoire, donc cible un monstre sur le terrain ou la cible à la main, ainsi que vigilance de champion. Euh, si vous contrôlez un monstre normal de minimum niveau 7, lorsqu'un monstre va être invoqué ou une carte magie piège est activée, annulez l'invocation, l'activation, si vous le faites, détruisez le monstre ou la carte. Voilà, un bon petit deck euh, dragon. Dragon blanc, honnêtement, il est bien complet dans le sens où pour un deck de structure, en fait, suffirait d'en acheter 3, puis on aurait 3 dragons blancs aux yeux bleus, on aurait tout ce qu'il faut, en fait, pour jouer un deck Blue Eyes, euh, plutôt méta même, enfin, même s'ils sont pas trop joués dans le championnat, on va dire que ça ferait un très très bon deck dragon blanc. Moi sur ce les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à vous abonner à la chaîne, et pareil, si vous voulez participer de façon gratuite en regardant une pub, n'oubliez pas qu'il y a le Utip. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, salut à tous